bienvenue au palais les secrets de la richesse du puissants marabouts qui n'iront de bénin plus de 129, 64 96 20 27 je suis là pour vous parler du porte-monnaie magique qui existe très bien et voilà les génies producteurs ceux qui n'ont pas déjà écouté mes vidéos précédentes vous pouvez aller Regardez ça, j'ai déjà parlé de beaucoup de choses et pour l'année qui vient, je vous dis bonne heureuse année et année de chance, de longévité, de, de... de paix et de joie à tout chacun de nous. Sans plus tarder, je vais vous montrer la démonstration en quelques minutes. Et c'est ça l'important parce que j'ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Vous pouvez aller regarder sur la chaîne et regarder les vidéos. Donc... Je vais vous montrer le porte-monnaie. Vous voyez, c'est le porte-monnaie en question. Regardez derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de double poche ou quoi. Que le caméra veuille sur ça, c'est l'important pour moi. Donc, regardez. Regardez dedans. Il n'y a rien dedans. Vous observez, il n'y a absolument rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Vous voyez, maintenant, observez. Je vais demander la permission aux génie. Implore le génie en une chanson. Observez bien. Parce que sans eux, moi je ne suis rien. C'est eux qui donnent la puissance. Observez bien. Regardez. Maintenant, je vais vous montrer dedans. Vous voyez quoi vous voyez, ça a produit des dollars. Ça a produit des dollars. Ça reste dans bien. Ça a produit des dollars. Vous voyez, c'est des dollars. On vous dit que si vous êtes dans n'importe quel pays, vous pouvez l'utiliser. N'importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez l'utiliser. Le porte a peut être utilisé partout dans le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter au plus de 229 64 96 20 27. Donc, je vous remercie et contactez-moi pour tous vos problèmes de retour d'affection, de chance, de tes envoûtements, de richesse. Je suis là. Moi, le grand maître Marabou Kinéou du Bénin. Merci beaucoup et bonne chance à toutes et chacun de vous.